Good morning. Allez-y les aujourd'hui. Le lichmat Avraham Mordechai ben Yitzchak Vothani. David ben Fortunam zalfrit Nad. Vora Esther ainsi que le frères Avraham, Noach, ben Yehudit. Si vous souhaitez, vous aussi, des prochaine étude de Micha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Messirek tout Terek Vav Mishna Gimel. Paska le 11 dinars. Ou posek kenegdan négdan 5 asar mane. Ou négdashum. Ou posek pachut chomesh. On va parler à partir de notre Mishnah maintenant des plus concrètement de la dot que la femme fait entrer. Je sais que le principe d'abord deux, trois petits points, et après on commence la, la, la, la lecture de la Mishnah. Euh, Lorsqu'on se marie avec une femme, on a l'obligation de, de, de lui écrire une ktuva, comme ce qu'on a appris, s'engager à lui donner une certaine somme aussi, de son zouz au minimum. Euh, on peut aussi lui rajouter un petit peu plus, si un peu plus, beaucoup plus, selon ce qu'on. C'est un, un, un certain témoignage de kabot, de, de, de, de, de, de respect. À part tous les engagements, en plus, qu'on a déjà appris. Maintenant, il y a, par ça, un autre point hein, c'est que euh, la femme, elle fait aussi entrer des choses dans la maison. Ça peut être ce qu'on appelle le, le trousseau de mariage avec euh, toutes sortes de, de, de draps, toutes sortes d'objets, du sensile pour la maison. C'est des choses qu'elle apporte de chez elle et qu'elle fait entrer dans la maison. Tant qu'ils sont mariés, alors ça appartient au mari en fait parce qu'elle les a fait entrer pour l'utilisation du, du couple. Mais quand, elle en, si toutefois le divorce ou elle devient veuve, alors elle a le droit de récupérer tout ça. D'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle une irsetson barzel. On ne va pas rentrer dans tous les détails parce que ça c'est complexe à rentrer dans tous les détails, mais de manière générale, le principe que je vous explique. Elle amène cette chose-là, on va lui faire une certaine évaluation, et, en cas de séparation ou de décès du mari, il rend ces choses-là en guise de K'touba, même si ça s'est usé. C'est-à-dire qu'en fait elle a fait rentrer, par exemple, des draps, une valeur pour euh, 1000 shekels, les draps on les a utilisés pendant 13 ans, 14 ans, ils ont, ils ont vachement perdu, et s'y coûtent maintenant, on les en les en, en ça coûte 100 shekels, ben, il faudra lui rembourser, lui rendre les draps et lui rajouter en plus 900 shekels. Ça, c'est de manière générale. On va prendre notre Mishnah comment est-ce qu'on évalue les choses qu'on lui fait entrer. Et c'est assez original, on va séparer les, les choses qu'elle qu apporte dans la maison, de, de, de, on va les séparer en deux. Il y a les... On parle que de biens mobiliers. Les biens mobiliers, desquels on peut tirer de l'argent, qui sont là pour produire de l'argent. Ça peut être des matières premières, ça peut être de l'argent, tout simplement que le mari, quand il reçoit cet argent, il va le réinvestir pour trouver une pour apporter la subsistance à la maison, elle va lui faire entrer par exemple, elle a, depuis qu'elle était jeune fille, elle avait un petit pactole de, je sais pas moi, 50 000 shekels, pour pouvoir, quand ils vont se marier, le mari va utiliser cet argent pour ouvrir, monter une petite affaire ensemble, d'accord Alors ça, donc elle fait entrer de l'argent pour que le mari en fait travaille, travaille et fasse produire cet argent, ça va les aider à vivre. À part ça, il y a aussi toutes, choses, toutes sortes de choses qu'elle apporte, pas pour le dépenser, mais uniquement pour l'utilisation de la maison. Ça fait deux groupes de choses. Il y a les, donc les biens mobiliers qu'on va utiliser pour le business et les biens mobiliers qu'on va utiliser pour l'entretien de la maison. Et alors là, ça se sépare en deux. Selon ce qu'elle me fait entrer, si ça en appartient dans une catégorie ou dans l'autre, je vais m'engager, moi, en cas de divorce ou de décès. De lui donner soit beaucoup plus que ce qu'elle a fait entrer, soit beaucoup moins que ce qu'on a, qu a évalué. Et on va expliquer pourquoi. Elle fait entrer, par exemple, elle m'a fait entrer, quand on s'est marié, elle nous a apporté, elle avait 30 pièces de tissu, on a pu fabriquer avec ça des, des jupes et des vendre et gagner de l'argent et tout ça. D'accord Elle a fait entrer pour une valeur de 1000 shekels de pièces de tissu. Moi, dans l'acte ouvrage, je dois écrire que je lui donnerai 1500 shekels pour les pièces de tissu qu'elle a fait entrer je rajoute la moitié. D'accord Une petite parenthèse... Dit... Non, c'est une parenthèse que je dirai à la fin, pas maintenant. Ça, c'est le premier rang. Elle a fait rentrer du tissu, elle a fait rentrer toutes sortes d'objets à revendre. Je prends et je rajoute la moitié sur ça, et je m'engage à payer une fois et demi le prix. D'accord Pourquoi Parce que ce qu'elle m'a apporté, c'est censé m'aider à produire, à gagner de l'argent. Avec l'argent que je gagne, je vais en gagner encore plus, et puis comme ça, donc, le minimum, c'est que tu donnes plus. Vous allez me dire, il y a peut-être un problème de Rebit. Excellente question que tout le nous soulève, et la réponse, elle est qu'il n'y a pas de Rebit dans la mesure où le Rebit l'intérêt, c'est interdit de le donner si on le donne, parce que le fait que l'argent, il traîne chez moi, il reste chez moi. Or, si une heure après le mariage, je le divorce, même une demi-heure après le mariage, je le divorce, je dois déjà lui redonner 1500 chèques à la place des chèque qu'elle a reçus. Donc puisque l'argent, le supplément que je lui donne, je ne lui donne pas, parce que l'argent, il reste chez moi. C'est plus un srar, c'est plus un agarnatar, c'est plus le fait que l'argent il chôme chez moi que je dois lui payer, mais c'est juste que c'est un engagement. À la place de tes mille, moi je te donne 1500 il n'y a pas de rubit dans ça. On referme la parenthèse du rubit et on revient sur l'essentiel de notre Mishnah. Donc, tout ce qui est censé m'aider à produire, à gagner de l'argent, je dois m'engager pour une, un qu'elle fait entrer, je lui donne un et demi. Par contre, pour tous les biens d'entretien de la maison, les draps, les nappes, les ustensiles, alors là, pour 1000 qu'elle fait entrer, je m'engage, moi, à lui donner que 800 pourquoi Alors là, c'est un petit peu spécial. Et plusieurs raisons. On va rapporter une raison essentielle qui est rapportée. C'est qu'en général, lorsqu'une femme, vous savez comment ça se passe dans en quand les gens qui aiment bien dire des grands chiffres, qui va lui donner 260 mille euros s'il va divorcer. Et, ouais, et comme ça, à l'époque aussi, ils avaient tendance à dire que ce qu'elle a fait rentrer la fille, je sais pas s'ils avaient l'ambiance un hein, heyna comme ça, où ils montraient les cadeaux qu'elle apportait au mari. Et chaque fois qu'elle a porté, force pas forcément au mari, même pour elle. Elle avait acheté pour elle des chaussures et des vêtements, et on les montrait comme ça. Et pour valoriser le mariage et la cala, on disait « Waouh, ça, ça coûte 1000 shekels, ça, ça coûte 2000 shekels ». Et en fait, ils avaient tous tendance à jeter des prix un peu plus hauts que ce que ça coûte réellement. Et Khakrami ont évalué que jusqu'à un cinquième, ils rajoutent, ils font grossir ce qu'elle a fait entrer. Pour ne pas dire qu'elle qu s'est mariée... En radin, en pingre, et en rapportant très peu. Alors on dit non, ah, elle a fait entrer des. Elle, elle lui a acheté un chasse qui coûte 3000 shekels. Ça coûte 2500 shekels, mais bon. D'accord ouais, Et comme ça, on pouvait rajouter. Elle a acheté des chaussures, des, et on, rajout, on rajoutait sur les pieds, on Mais jusqu'à combien Jusqu'à un cinquième. De ce fait, lorsqu'il va s'engager dans la va, on va relever les, les, les prix qu'on a dit. Elle a fait entrer des draps pour 1000 shekels, on écrit 800. Elle a fait entrer des, des couverts à... Euh, ouais, un truc, on enlève à chaque fois un cinquième. Ok Ça marche Et c'est aussi réciproque. Il y a des fois où on écrit l'actuva avant qu'elle apporte les choses. Que le mari, par exemple, il va écrire sur l'actuva qu'elle va devoir m'apporter... Euh, je m'engage à lui donner, comme elle m'a promis que d'ici la semaine prochaine, elle, elle va faire entrer telle somme, tel bien, alors je m'engage que je vais lui donner 1000 shekels, parce qu'elle a, a dit qu'elle allait apporter 1000 shekels de drap. Eh bien, la, la semaine d'après, elle devra apporter ce qu'on va, qu va évoluer à 1250 shekels. Il faut rajouter le cinquième. C'est-à-dire. Alors non. D'accord, vous avez compris le principe. Maintenant, je ne me suis pas trompé quand j'ai dit que le cinquième de 1000, c'est 250, même si ça ne fait que un quart, parce que ça, c'est un, une, une un règle bien connue dans la, dans la Mishnah, c'est que des fois, on calcule les pourcentages, 1000 mille, mille barres ou 1000 gaves. De l'intérieur et de l'extérieur, ça veut dire, vous connaissez bien, si je rajoute un quart de 1000, ça va valoir 1250. Ce que j'ai rajouté par rapport au produit final, vous rajoutez dans le dénominateur 1, donc le quart il devient un cinquième, d'accord C'est logique. Selon ce principe aussi, on va dire que, le, que je lui rajoute le tiers pour l'argent pour qu'elle fait entrer. Si elle fait entrer 1000 shekels, je m'engage à lui donner 1500. Je rajouté combien je vais pas ajouter 50%, je vais lui rajouter le tiers, parce que sur les 1500, ce que j'ai rajouté, les 500, par 1500, c'est le tiers, d'accord C'est juste une manière de... Aujourd'hui, on ne calcule plus comme ça, on calcule que sur l'intérieur, pas sur l'extérieur, ça fait que c'est un, un, un peu difficile qu'on étudie dans le Mishnah, dans les Gumaroth. Mais eux, oui, ils exprimaient ça de manière... C'est qu'une convention, hein. ça change un problème. D'accord <rire> On a à peu près tout dit tout ce qu'il y avait à voir dans le Mishnah, en fait. Il y a juste une phrase très compliquée dans le Mishnah, que les méfarshines peinent beaucoup à l'expliquer, on va la lire vite fait, et puis après je vous expliquerai un petit peu mieux qu ce qu'elle veut dire. D'accord Pascal, l'artiste, on commence d'abord avec la première partie de la Mishnah. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a deux sortes de choses que la femme fait entrer des, des biens qui vont nous aider à faire du business, donc les biens du business, des affaires. Et là, pour ce qu'elle me fait entrer, pour un, je lui donne un et demi. Je rajoute, donc je lui donne le tiers en plus. Le tiers le final, je rajoute la moitié. Donc, c'est ce que la ne commence par me dire. Pascal Ernisro Elèv Dinar, elle s'est engagée à lui faire entrer Dinar, 1000 dinars, la monnaie de l'époque, ou Posek Kenegdan, chamisha Asar Mané, il devra lui donner 15 manées. Un mané, souvenez-vous, un mané, ça veut dire 100, d'accord Mané, ça vient de, du mot compter, je pense que c'est à l'origine, qu'en en fait, une, un compte entier, ça veut dire qu'une centaine. Donc, en fait, 15 centaines, ça signifie en fait 1500, d'accord c'était une pièce, un mané, mais je pense qu'elle s'appelle un mané parce que ça veut dire qu'elle contenait 100 fois. Euh, donc, pour 1000 qu'elle fait entrer, je m'engage à lui donner 1500. Ensuite, le de Shum, par contre, pour les choses qu'on va faire en évaluation, c'est-à-dire les biens mobiliers qu'elle va rentrer pour l'entretien, de la maison, ce qu'on appelle la Shuma. La Shuma, c'est une commande moderne aussi. Une, un constat de... J'ai oublié, la Shamaout. J'ai pas le mot. Une évaluation de prix. D'accord il y a Pas le mot exact, c'est dommage. Et. Ça m'échappe. Ok, Négada par contre, est contre ce qu'on qu va évaluer que les choses qu'elle a fait entrer, elle a fait entrer des chaises, elle a fait entrer des meubles, eh bien, ou sec, par contre, il devra retirer un cinquième de ce qu'elle a fait entrer. C'est-à-dire que si elle a amené mille, on va lui donner, on va s'engager à écrire sur la Touva que 800, parce que, comme on a dit, le jour du mariage, tout le monde dit, waouh, elle a fait entrer, elle lui a apporté un. Hein. Un fauteuil qui coûte 10 000 shékels, il ne coûte que 8 000. D'accord Maintenant, c'est là la phrase un peu complexe. Je la, je la lis, je la traduis, c'est pas tellement grave. « en Si toutefois, il s'engageait à lui donner 1 000 shékels. Euh, à lui donner 1 000 pour le, on va dire, pour le fer à repasser qu'elle va apporter la nation de Crochaine, qui coûte 1 000 shékels. Et lui apporte un fer à repasser qui, qui, qui, que les gens évaluent réellement 1 000 shekels mais réellement, parce qu'il coûte réellement de shekels, elle n'a la manet, il, il devra juste s'engager à payer le prix qu'ils ont engagé, donc le mané, en l'occurrence, on a pris l'exemple du 1000 shekels. C'est la phrase un peu complexe, en deux mots la phrase, c'est comme si la michelle me dit, si je me suis engagé à lui donner en contrepartie du fer à repasser un manet et qu'après elle m'amène un fer à qu'il qui coûte réellement un mané, je ne peux pas m'en réclamer, je lui dis, eh, selon les règles, tu dois porter un, un qui coûte un, un, un 125. Non, je suis obligé de peux, obligé Si ça coûte comme un je suis obligé d'accepter. D'accord, ça rallonge beaucoup pour expliquer pourquoi. On, on avance. Chum Bémane, maintenant. Lorsqu'un mari s'engage à lui donner, dans on ne parle plus maintenant du cas où elle apporte des choses et en contrepartie le mari écrit. On parle que le mari commence par écrire à la lui dire qu'il qu doit le donner, parce qu'il va recevoir tant et temps. Chum Bémane, s'il engagé à lui donner, en contrepartie, sans chez elle, pour les draps qu'elle va faire rentrer, ou pour les... Qu'elle va faire entrer, eh bien, elle devra donner 31 sela plus un dinar. En deux mots, le quart en plus. On va le faire le calcul ensemble après, mais d'abord je continue à avancer. Au barba Meot, si elle s'engageait, il s'engageait lui que si elle a divorce, il devra lui rajouter en plus à 400 zouz, elle devra lui donner, dans ce cas-là, elle lui apporter 500 par rapport à l'évaluation, euh, à la sup qu'on qu va évaluer le jour du mariage alors elle devra apporter 500, quelque chose que, que les gens vont valider comme 500 pour, pour qu parce qu'ils sont engagés de lui donner 400. Et en deux mots, en fait, « chère Khatan Posek » ou « Posek » par Kout tout ce que le Khatan il fixe qu'elle doit lui faire rentrer, « Ouais, on a dit que tu vas m'apporter 1000 shekels », en fait, sur la Touba, il va le donner, il va lui retirer, ou Posek, par Kout il va lui retirer un cinquième pour lui payer. On a besoin d'allonger tellement sur tous ces cas, en fait, pour nous dire, en fait, quelle que soit la chose, que ce soit même un stylo, ouais, mais, ou bien que ce soit une grosse dépense, elle a fait rentrer une voiture. Ouais, On va dire, une voiture qui a 50 000, il lui écrit 40 000, parce qu'on évalue à la hausse. Et un petit stylo qui était censé coûter 10 shaykels, il va lui écrire 8 Quel que soit, C'est pour ça qu'on a besoin en fait de prendre tous les cas possibles. Maintenant, juste pour comprendre la conversion des, des, des monnaies, c'est rien, rien de compliqué. Juste que vous avez retenu que je vous ai dit qu'un manet... Vous vous rappelez l'histoire d'abord de Saddam Podovev c'est la dinar, on a juste besoin des deux premiers de toute façon. C'est la dinar ma, pundion, isav, et les coefficients vev, dalet, vav, vedvet. Va, vet. Les deux premiers qui m'intéressent, c'est le cela et le dinar. Un cela ça fait 4 dinars. Dans un cela il y a 4 dinars. D'accord Maintenant, je vous ai dit que qu'un mané, ça fait 100 zouz. Un zouz, c'est un dinar, c'est la même chose. Donc, un mané, il y a 100 dinars. Donc, si je calcule ça en cela, vous divisez par 4, ça veut dire qu'il y a 25 cela. Et rajoutez le quart. 2, 25, ça va faire combien 6, 25. Donc les 25 vont devenir 31, 25. Donc ça va faire 6, 6, 6 c'est là en plus, plus 1, 0,25, c'est là. Donc ça fait 1 dinar en plus. Ça veut dire que vous rajoutez sur les 25, c'est là, 1, euh, 6, c'est là, plus 1 dinar. Donc ça vous fait 31, plus, plus 1 dinar, c'est exactement ce qu'il y a écrit. Je vous remercie, c'est là, dinar, d'accord, c'est le même principe. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de l'endroit, c'est là, tout'